Alors, voici un nouveau tuto, tuto numéro 3, sur les impacts de la nouvelle définition de l'action de formation. Alors d'abord, quels sont les, les enjeux à rentrer dans une définition de l'action de formation ben, Finalement, il y en a deux. Premier enjeu, c'est euh, justifier qu'on a bien rempli euh, ses obligations de former en tant qu'employeur. Ben, finalement, euh, je justifie mes obligations si j'ai fait des actions de formation au sens légal du terme. Ça, ça va être le premier enjeu. Deuxième enjeu, euh, si je veux faire financer cette action de formation, il faut que le financeur euh, la reconnaisse comme étant une action de formation au sens légal du terme. Donc, obligation de former, tuto numéro 1. Financement, ce sont les deux enjeux. S'il n'y a, euh, a aucun de ces enjeux, bah, ce n'est pas la peine de vouloir rentrer à toute force dans cette définition. Que nous dit la nouvelle définition de l'action de formation Elle nous dit c'est un parcours pédagogique, visant l'atteinte d'objectifs professionnels. Intéressant, deux éléments très intéressants. Premièrement, parcours pédagogique, ça justifie le fait qu'il y a, ça indique le fait qu'il y a plusieurs éléments. Ce n'est pas juste une chose. Il y a un parcours et c'est très congruent avec ce que nous disent les sciences cognitives sur le fait que l'apprentissage est un processus qui se situe dans le temps. Deuxièmement, elle vise l'atteinte d'objectifs professionnels. Ça, c'est intéressant. Au lieu de partir comme auparavant d'un programme et de se demander après ce qu'on en ferait sur le terrain. Là, on part de ce qu'on veut faire sur le terrain, des objectifs professionnels, et on remonte finalement vers le parcours, le meilleur enchaînement de situations formatrices bien adaptées qui permettront d'atteindre ces objectifs. On nous dit aussi que finalement, ce parcours peut être composé de toutes modalités adaptées. Alors ça, ça ouvre la porte à beaucoup de, de nouveautés. Non seulement action de formation en situation de travail, formation à distance, mais aussi euh, vie ma vie, conduire une mission, etc. peuvent devenir des situations de travail formatrice, imbriquées un, un dans un parcours pédagogique. Donc les conditions euh, à, à, à, finalement à réunir pour qu'on soit en présence d'un parcours, c'est qu'il faut qu'on ait des objectifs euh, professionnels, des modalités bien précisément identifiées avec des moyens humains et techniques et des ressources pédagogiques associées à ces modalités, et puis une évaluation. Alors euh, sur le blog, une question, euh, est-ce que le coaching est une action de formation bah, Ça dépend, mais pourquoi pas Si je peux justifier que j'ai bien des objectifs professionnels, il y a eu un parcours de fait avec plusieurs rendez-vous, etc., et à la fin, j'ai une évaluation, je suis bien en présence d'un parcours. Par contre, on me demande aussi sur le blog, ben, alors un module e-learning, une classe virtuelle, est-ce que ça peut être une action de formation dans la nouvelle définition Pour moi, non, parce que un élément, ça ne fait pas un parcours. Il faudrait au minimum que j'ai des objectifs professionnels bien définis, au moins une solution formative, voilà, pourquoi pas, qu'il n'y en ait qu'une, mais à la fin, au moins une évaluation. Faire le point. Voilà. Alors pourquoi ce changement de définition Avant on partait des, vous souvenez-vous, hein, des objectifs préétablis avec un programme etc. Maintenant on commence par la fin, l'objectif professionnel pour déterminer le parcours. Ben justement pour ouvrir la porte à beaucoup d'innovations pédagogiques, pour être plus flexible, plus réactif par rapport aux besoins en compétences qui nous arrivent là des mutations de notre environnement économique et technologique. Donc, là, dans tous les cas, euh, parcours pédagogique signifie quand même un certain niveau de formalisme. Alors, la loi nous précise hein, des conditions à réunir dans certains cas. Elle nous dit par exemple pour l'action de formation en situation de travail, vous devez avoir repéré euh, des situations euh, de travail, analyser le travail pour repérer les situations qui seront formatrices, éventuellement les aménager pour qu'on puisse y apprendre euh, désigner un. Un formateur qui puisse assurer un rôle de, de tuteur sur le terrain, avoir aménagé des phases réflexives pour que la personne puisse se mettre en retrait du travail et réfléchir à, à ce qui s'est passé et en apprendre des choses, et puis faire une évaluation au bout. Pour la formation à distance, c'est pareil, et il nous faut des objectifs bien sûr bien définis, mais aussi une information du participant sur la les modalités à distance, sur la durée du, du parcours euh, voilà, qui a été euh, défini, et surtout un accompagnement technique et pédagogique. Donc c'est là qu'on dit un module learning tout seul, ça ne suffit pas. Il faut un accompagnement pédagogique dans le parcours. Dans tous les cas, dans tous les cas pour qu'il y ait action de formation, il nous faudra bien des objectifs professionnels précis, un parcours défini dont l'apprenant ou les apprenants sont informés, et il faudra penser que si on se ramène à nos enjeux du début, financement, action de formation justifiant que l'employeur a rempli ses obligations, il nous faudra des éléments de preuve. Et là, les éléments de preuve, ils peuvent être de différentes natures. Hein, pourquoi pas revenir au protocole individuel de formation, en l'aménageant, en le modernisant. Mais en tout cas, il faudra, si l'enjeu c'est le financement, il faudra bien vérifier et valider avec votre financeur les éléments de preuve qui lui paraissent probants, parce que finalement, c'est lui qui garde la main sur les éléments de preuve dont il aura l'appréciation. Voilà, et donc n'oubliez pas que nous sommes à votre disposition pour vous accompagner sur ces sujets. Bien sûr, toujours la journée actualité de, du droit de la formation professionnelle, et puis une nouvelle formation, réussir la formation en situation de travail, pour euh, initier des parcours intégrant les actions de formation en situation de travail dans vos organisations. À bientôt